bon matin bon matin alors euh, aujourd'hui c'est le jour euh, 3 du billy blaster et là euh, la boisson que j'ai aujourd'hui elle est toute jaune à cause du euh, turmeric euh, curcuma voilà à cause de curcuma. donc euh, c'est ça qui est là il ya aussi des diens vous pouvez voir les morceaux de gingembre à l'intérieur et et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ah oui, il y a aussi le vinaigre des cidres, de cidre, de pomme et de l'eau, donc ça c'est ma boisson aujourd'hui et mon smoothie, aujourd'hui il y a quelques fruits les, euh, la laitue le kale euh, et j'ai mis aussi du spirulina spirulina, c'est ça mon spirulina que j'utilise c'est extrêmement vert c'est ça qui donne vraiment cette couleur vert foncé et on a aussi des, des, des, des goji, des baies de goji, ça ici, séché. J'en ai acheté un fanboy. Et euh, on a aussi euh, le beurre d'amande. ce que j'utilise. Ok, donc c'est ça pour mes deux boissons. Et je vais euh, avoir à, à, au lunch euh, une belle salade. Au lunch aujourd'hui je suis au, je vais être au bureau donc euh, tous ces boissons et salades ce sera au bureau que je vais les consommer et finalement j'ai apprêté la salade que je vais avoir les petits graines qui sont là c'est les noix de pine pine nuts c'est pas comment dire en français pine nuts donc euh, c'est ça ça m'a pris du temps pour apprêter tout ça mais tout est prêt mon sac à lunch est bourré de boîtes de <rire> toutes ces boissons. J'ai le smoothie, la boisson des fruits et puis bas ben, c'est la salade. Et j'ai apporté ça, boisson énergisante parce qu'il me faut de l'énergie, j'en ai besoin. <rire> et j'ai de l'eau. Donc c'est tout un arsenal. La boisson verte prête à être dévoré. Ça n'a pas l'air très très, très, très, très très juteuse là. Mais bon. J'espère que ça n'a pas le goût du médicament là. <rire> Let's test mmh. C'est bon. Mmh. Mmh. Faut pas vous fier à la couleur, hein? c'est bon. J'aime bien, mais j'ai hâte de manger ma salade du lunch. Ça, je pense que je vais vraiment kiffer. Bon, mon travail, j'ai un petit souci depuis le matin, alors je prends cette petite pause vidéo. Pour me changer les idées. Quand les choses ils vont pas bien, il vaut mieux relativiser, ok Faut pas dramatiser. Good. Donc, on continue à travailler, Anna. So nice, so nice. J'avais ma petite sauce ici. On va se régaler. allez ça, c'est mon repas du soir. Il est euh, 18h53. Pratiquement 19h. Donc, ça, ça va être le dernier repas, ce smoothie. Et la journée euh, 3 du Belly Bluster va être achevée. Ma journée a été pas mal. Le travail, c'était pas pire et je suis rentrée à, un peu affalée donc euh, voilà je suis pas trop trop fatiguée mais j'ai besoin de repos donc c'était tout pour cette journée 3 si vous êtes déjà abonné je vous euh, remercie euh, merci et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, à n'attendez pas trop longtemps et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici la prochaine fois, on continue, on se nourrit que du bon. Bye bye, à bientôt.